Bonjour, je suis Cédric Rigal, enseignant en activité physique adaptée sur l'avion. J'ai créé le service en 2012. Depuis juillet 2020, Charlène a rejoint l'aventure. Depuis plus d'un an, je collabore avec, avec Benjamin et Julien indien. Bonjour à tous, donc moi c'est Charlène et je suis enseignante en activité physique adaptée. Aujourd'hui avec Cédric on va vous présenter des exercices pour travailler votre équilibre. Donc, Cédric présentera plus particulièrement un exercice de renforcement musculaire, puisque le renforcement musculaire est essentiel dans le maintien de l'équilibre et de la posture. Et ensuite, vous verrez d'autres exercices mettant en jeu l'équilibre en statique et en dynamique. Allez, c'est parti Le premier exercice est un exercice de force. Vous allez vous lever 5 fois de la chaise, les mains croisées sur vos épaules. Pour cet exercice, je vous recommande de placer la chaise contre le mur, pour éviter qu'elle glisse et de dégager l'espace. Pas de, pas de tapis, ni quoi que ce soit. Placez vos mains sur les épaules. Vous allez vous lever. Quand vous allez vous lever, vous allez souffler. On souffle, on se lève. On s'assoit lentement. On le fait une seconde fois. On souffle, on se lève. On se rassoit lentement. Le troisième. On souffle, on se lève, on se rassoit lentement. Le quatrième, on souffle, on se lève, on se rassoit lentement. Le cinquième et dernier, on souffle, on se lève et on se rassoit lentement. Vous placez la chaise contre le mur pour éviter qu'elle glisse. Vous vous placez les pieds serrés. Vous regardez loin devant vous. vous, dès que vous sentez que l'équilibre est là, vous lâchez la chaise et vous attendez 10 secondes. Et vous relâchez. On attrape la chaise et on relâche. Donc là, tout en gardant la position que Cédric vous a montrée à l'instant, vous allez garder vos pieds joints, vous allez vous gainer, vous tenir bien droit, serrer les abdos et les fessiers. Et on va faire maintenant l'exercice en dynamique. Donc vous allez tendre vos bras devant vous. On les tient bien droit et on attend pendant 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on souffle. Maintenant, on fait le même exercice, mais on va tendre les bras sur le côté. Allez, c'est parti. On tient les bras bien droits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et la dernière position. Maintenant, vous allez monter. Les bras vers le plafond. Vous allez vous tenir bien droit. Et on monte les mains le plus haut possible. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on souffle. On enchaîne sur le second exercice. Un pied. L'un devant l'autre, en position de tandem. On pousse fort sur les jambes. Vous lâchez la chaise. On attend 10 secondes. Vous regardez loin devant vous. Pensez à pousser fort sur vos jambes. Vous relâchez. On attrape la chaise. On stabilise, on pousse fort sur ses jambes, on entre ses pieds au sol, vous lâchez la chaise et on attend 10 secondes, vous respirez tranquillement, on ne force pas la respiration, vous regardez loin devant vous, et on relâche, on attrape la chaise et on revient dans la position de Allez, donc là, vous allez toujours tenir la chaise, on part pied joints, et on va venir donc, se tenir bien droit, on regarde loin devant soi, et on va venir déposer le pied droit devant le pied gauche, et puis derrière, on le pose bien à plat, devant, et derrière. Vous pouvez le faire tout en vous tenant, ou sans vous tenir. Allez, donc on le fait, c'est parti, on le fait 6 fois. Devant, 1, derrière, 2, 3, 4, 5, et 6, on relâche. Allez, donc maintenant on va faire pareil, mais avec l'autre pied. Donc on va venir placer, on part pied joint on se tient bien droit et on va venir placer le pied gauche devant le pied droit. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5. des montées de genoux donc il va y avoir trois niveaux de difficulté on va partir du plus facile au plus difficile le plus facile consiste donc à se tenir à la chaise pensez vraiment à mettre la chaise contre le mur l'assise tournée contre le mur on pose la main sur la chaise qui est bien stable et on va venir monter les genoux pensez à vous tenir bien droit et à regarder loin devant vous donc, on va monter les genoux assez lentement et on va le faire six fois. Allez, c'est parti. On monte le genou droit, puis le genou gauche. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Et on relâche. On souffle un peu. Allez, donc pour la deuxième évolution, c'est le niveau intermédiaire, on va venir monter les genoux, pareil, lentement, mais sans se tenir à la chaise. Allez, donc on en fait six, c'est parti. Un, deux, trois, quatre et 6 et on relâche. Le niveau le plus difficile pour finir. Vous allez vraiment venir monter les genoux mais lentement. Et on le fait six fois. Donc on y va très lentement. Un. 4 5 et 6 le dernier et on relâche vous choisirez le niveau Correspond et qui sont en adéquation avec vos capacités. Allez, maintenant, c'est à vous de jouer. C'est parti